Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être euh, accompagné de Stéphanie qui va se présenter et, et d'avoir été donc euh, interviewée comme l'expert d'un programme dont va vous parler Stéphanie. Donc, euh, bah, écoute, euh, on ne te présente plus, j'allais dire, mais si tu veux te présenter. Ah, bah, je, pense que je, je pense que c'est bien <rire> que je me présente parce que, bah, évidemment, on est ici à Paris, alors je me, je me prénomme Stéphanie Milo, je suis la fondatrice du programme IMO réussite, qui est un programme pour devenir investisseur immobilier. On a lancé ça il y a deux ans. Et là, on a… Le, bonheur d'être ici à Paris où je viens interviewer là, une dizaine d'experts dont toi, chasseur d'appartements, mais ce qu'on voulait parce que évidemment moi j'ai 25 ans d'expérience en immobilier au Québec, je suis propriétaire d'un parc immobilier de 97 appartements euh, et ça, ça a commencé là, dans la jeune vingtaine et j'ai toujours fait des acquisitions. Et il y a quelques années, il y a un bon ami à moi euh, qui m'a vraiment lancé le défi de dire Stéphanie, il y a peu de femmes qui enseignent l'immobilier sur le web et pourtant c'est tellement une belle opportunité, on tu devrais faire connaître ça aux gens. Donc au départ, euh, j'avais que des experts québécois et un un expert ici de de, de l'Europe, français, mais là maintenant, euh, on vient bonifier le programme pour justement être collé à la réalité aussi française européenne parce qu'on réalise que c'est tout un marché et moi ce que je dis souvent c'est que les bases de l'immobilier 90% du programme de, de, des enseignements que j'offre sont applicables autant en France qu'au Québec ceci dit il y a des particularités et dans l'entrevue qu'on a fait ensemble tu nous en parles la fiscalité euh, les lois donc pour moi c'est important d'adresser ça pour nos clients français européens donc c'est euh, la raison qui nous amène ici euh, pour venir interviewer des experts comme toi Bon, alors euh, pratiquement une centaine d'appartements, excusez du peu. Donc, euh, tu peux nous dire, euh, est-ce que dès ta majorité, tu as décidé de te lancer à corps perdu dans l'immobilier ou comment tu en es arrivé à, à, euh, à ce profil d'investisseuse professionnelle, on peut le dire Moi, j'étais étudiante et un jour, j'étudiais en marketing à l'École des hautes études commerciales euh, à l'Université de Montréal et l'enseignant qui, qui m'enseignait a dit, si vous voulez être indépendant financièrement, investissez dans l'immobilier. Et Stéphane, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je me suis dit, je veux être indépendante financièrement. Et c'est comme ça que ça a débuté. Alors à l'époque, avec aucune connaissance, j'en avais pas de connaissance, j'ai été très chanceuse, j'ai acheté un premier trois appartements à Montréal sur une, une rue bien située. Un peu comme ton histoire, hein, où tu dis, j'ai acheté deux appartements, j'ai été, été chanceuse, ça a été des beaux succès, mais toi non plus, tu n'avais pas de connaissance, je suis partie de zéro. Avec des parents qui n'étaient pas du tout enclins à me voir investir en mes parents n'étaient pas des investisseurs ni des entrepreneurs, j'en avais pas dans ma famille, mais euh, j'avais cette passion. J'ai toujours aimé l'immobilier, donc j'ai fait la première acquisition à l'âge de 22 ans. Et ensuite, l'élément déclencheur, ça a été de me former. J'ai commencé à aller faire des formations pour faire d'autres acquisitions, et là, ça a déboulé. Alors, euh, ensuite, premier euh, rachat d'un huit appartements, ensuite un autre huit appartements, et ainsi de suite. J'ai fait de l'achat-revente, comme vous appelez ça ici. Nous, on appelle ça du flip immobilier. J'ai fait de l'autoconstruction, j'ai fait des de, de, de, de projets de construction en gros groupe, mais moi ce que je préfère c'est d'acheter et de conserver. J'avais une mission lorsque j'étais jeune, c'était d'assurer mon avenir financier. Mon père me disait toujours « c'est important de mettre de l'argent de côté pour tes vieux jours ». Alors c'était ça mon objectif et aujourd'hui ben, il est atteint, mais je continue aujourd'hui à redonner justement en formant les gens. Euh, alors c'est vraiment ça ma passion. D'accord. Et puis alors, bah, pour euh, ceux qui sont euh, abonnés à la chaîne, alors le, il y a des différences culturelles, effectivement. On a échangé, il y avait des questions qui étaient très intéressantes, du coup, euh, que je ne m'imaginais pas comme intéressantes. Qu'est-ce qui te semble le plus euh, le plus marquant comme différence entre le marché euh, français ou européen ou, ou québécois? Qu'est-ce qui euh, que t'interpelle le plus dans ce qu'on a pu se dire? Ben, ce que j'ai aimé de l'entrevue qu'on a fait ensemble, parce que nous, des chasseurs d'appartements, on n'a pas ça. Hmm. Quand euh, Célina qui préparait les entrevues, Célina qui travaillait avec moi, m'a dit J'ai déniché un chasseur d'appartements. J'ai fait comme Oh, waouh! Wow. Tu sais, ça me faisait penser au film Ghostbusters, le gars qui chasse les fantômes. Là, je me disais Il chasse des appartements. Nous, ça existe pas chez nous. Alors, ça, c'est une, une distinction majeure. Et je pense que c'est un avantage notoire pour les Français que d'avoir des gens comme toi, et je sais que toi tu le fais à Lyon, mais il y a des gens aussi qui le font ailleurs. C'est un gros avantage. Si j'avais eu ça moi à Montréal, ça aurait changé beaucoup de choses. Euh, je pense que ça permet aux gens de dénicher encore de meilleures opportunités, des biens qui sont rentables. Euh, alors ça, c'est une distinction majeure. Et bien sûr, tout le, le système de, de fiscalité euh, que tu nous as bien expliqué, qui est différent bien sûr là, du Québec. Mmh. Mais pour ce qui est du reste, je réalise avec les entrevues qu'on a faites qu'il y a beaucoup de similitudes. Euh, nous on dit toujours il y a trois critères importants localisation, localisation, localisation. Vous dites la même chose. On cherche à acheter des biens qui dégagent un cash flow positif. C'est la même chose chez nous. On cherche à. Tu me parlais dans ton entrevue euh, de, de ne pas avoir peur de rénover. J'ai tellement cette philosophie et je l'enseigne dans le cadre du programme Immobilier réussite. Vous devez acheter des biens ou des appartements et c'est correct de mettre l'argent. Il, il y a certains endroits où on doit en mettre. Donc, je vois qu'on partage euh, entre les Québécois et les Français beaucoup de similitudes au niveau du thinking ou de, de la pensée euh, au niveau de l'investissement immobilier. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce <trans -t �AT> qu'on sait, on est cousins. Hein? On a Alors pris on un taxi fait. tout à l'heure et le, le, le chauffeur nous disait On vous aime bien parce que vous êtes nos cousins. Hein. Vous vous dites que c'est nous qui avons l'accent, mais c'est vous. Alors là, on s'est obstiné hein, parce que c'est mmh. vous qui avez l'accent, tu le sais. Hein. Ah, ben, évidemment, <rire> évidemment, on ne le remarque plus, mais c'est bien vrai. <rire> je te taquine. D'accord. Ben, c'est très intéressant cette expérience. Tu as commencé il y a 25 ans, ça si ouais. bien noté. Ouais. Euh, sur, sur ces 25 années, qui sont une, une durée, je trouve, intéressante en immobilier. Comment ça évolue évolué Est-ce que c'était linéaire Est-ce que tu t'es fait peur avec parfois des crises que tu, Comment tu vois la rigueur les 25 prochaines années, j'allais dire, à la lumière de, ces, de cette expérience C'est une bonne question. Donc J'ai acheté un premier trois appartements et il s'est écoulé huit ans avant le, le second... La seconde acquisition, parce que justement, en allant me former, j'ai appris des stratégies pour grossir mon parc immobilier. Quand tu me poses la question, est-ce qu'il y a eu des, des moments où euh, il y a eu des crises? Je te dirais qu'en 2008, quand euh, mon fils est né, j'étais rendue à une cinquantaine d'appartements et c'est moi qui s'en occupais. Donc, je gérais moi-même mes appartements plus j'avais une autre carrière, je faisais pas ça à temps plein. Et à un moment donné, euh, c'est devenu beaucoup. Parce qu'il faut comprendre là, que j'avais pas de gestionnaire, personne, alors c'est moi qui, qui signais les baux, qui allais faire visiter les appartements. Bon, je faisais pas les rénovations, j'avais une équipe pour ça. Mais quand même, c'est beaucoup euh, plus tout ce que je faisais, là, mes autres activités professionnelles. Et il y a eu un, un élément déclencheur. Et d'ailleurs, on a un ex, plusieurs experts dans le programme qui viennent nous parler de la, la gestion locative. Mmh. Moi, ça a été l'élément déclencheur. Quand j'ai décidé de donner mes immeubles à un gestionnaire qui s'est occupé de tout, ça m'a permis de pratiquement doubler mon parc immobilier. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand les gens me demandent, que ce soit au Québec ou ici en France, « Stéphanie, est-ce que je devrais confier mon bien immobilier ou mes appartements à un gestionnaire, à quelqu'un qui fait de la gestion? » Je dis « oui euh, ». Tout à fait. Mmh. Vous allez avoir, euh, vous allez vous consacrer sur dénicher des bonnes, des bonnes aubaines, des bonnes opportunités. Mais il y aura quelqu'un qui va faire le, le quotidien, le, la, la gestion des locataires, la perception des loyers, la relocation. Donc moi, je trouve que c'est c'est très avantageux, surtout quand notre parc commence à grossir. Mmh, D'accord. Et les perspectives sont comment sur le futur avec ce, cet existant conséquent, on va dire Tu vois, à l'âge où je suis rendue, je me dis, là, je suis rendue dans une étape où je veux consolider les acquis. Parce qu'il faut savoir que nous, au Québec, on a une stratégie où on peut faire réévaluer les, les propriétés et aller refinancer, donc rechercher de l'argent. C'est super intéressant, ça nous permet de grossir rapidement le parc immobilier. Maintenant, à un moment donné, il arrive qu'un euh, moment, lorsqu'on vieillit un peu, je ne veux pas dire que je suis vieille, mais je veux, veux pas, il y a 25 ans qui s'est écoulé, où on se dit « Ok, là, je veux arrêter de toujours refinancer, je veux que les propriétés se payent pour qu'un jour, elles soient complètement, entièrement payées. » Donc, euh, pour moi, maintenant, j'investis je, je, mon temps à former les gens. Parce que moi, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 10 ans bientôt et je souhaite plus que tout euh, qu'il s'intéresse à l'immobilier et je me dis plus, il y a de gens, de jeunes gens. Euh, et, et on peut commencer à tout âge, mais plus on commence tôt, mieux c'est. Alors moi, ma mission maintenant, c'est de donner des outils aux gens pour avoir une vie meilleure. Et pour moi, avoir une vie meilleure, ça passe entre autres par avoir une bonne santé financière, être libre financièrement. Et bien sûr, je pense que tu vas être d'accord avec moi, l'immobilier, c'est une super belle option, c'est une super belle occasion de, de, de devenir éventuellement libre financièrement. Alors c'est ce que je vois pour les 25 prochaines années, euh, ma mission de formatrice sur le web et, euh, et en live, en présentiel évidemment on va revenir à Paris. Avec grand plaisir. Bon, ben, <rire> gageons que ton fils et tous les élèves du programme sont à la bonne enseigne. Oui. Et puis, ben, écoute, merci beaucoup. Je suis très honoré, ravi de t'avoir rencontré, d'être voilà, à côté de toi aujourd'hui. Euh, le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent? J'allais dire plus surtout celles, dire, puisque... Oui, euh, ben, écoute, si qui, tu me permets, j'ai envie de leur dire, allez visionner. Moi, j'ai conçu une série de vidéos qui sont, qui sont gratuites, dans lesquelles, justement, j'enseigne les, comment débuter, donc le, le B.A.B. La, la base, alors c'est super simple, les gens ont simplement aller sur www.imoreussite.com et ils auront simplement entré leur adresse e-mail pour recevoir la série de vidéos gratuites. Et bien évidemment, s'ils veulent aller plus loin par la suite, on leur explique comment. Mais à la base, c'est gratuit. Alors, s'il y a des, des femmes et même des hommes qui sont interpellés par mon style, parce que je dis toujours la même chose, il faut aimer, il faut aimer le style de Stéphanie. Quand j'enseigne dans le programme, j'ai la même euh, énergie. Euh, qu'on qu voit en entrevue. Donc, je sais que ça parle à bien des gens. Donc, fantastique. Et pour ceux qui aiment moi, c'est correct aussi. Tout à fait. une vraie personnalité. Donc, on va indiquer le lien dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite vivement euh, voilà, à découvrir euh, ou à redécouvrir les vidéos que tu proposes. Mille merci pour, pour ton temps et tout ce Un que tu fais. Un immense plaisir Stéphane. Merci, merci à vous. À bientôt. À merci. Merci. Merci.